La chaussette parlante, paragraphe audio numéro 12. Je savais que vous accepteriez. Si je suis le vrai héros, vous êtes mon fidèle second, mon lieutenant préféré. Et je suis certain que vous aussi aurez un rôle à jouer. Après tout, dans toutes bonnes histoires qui se respectent, il survient toujours un moment où le personnage principal est sauvé des griffes des méchants par son ami et complice de toujours. Nous allons former une bonne équipe, croyez-moi Pour l'instant, j'apprécierais fort que vous nous conduisiez à la laverie automatique la plus proche. La laverie automatique Oui, évitez de prendre cette air aïurée qui donne l'impression que vous avez perdu 30 points de QI en un seul coup. Nous autres, les chaussettes parlantes, vivons dans un univers semi-parallèle au vôtre, et les laveries automatiques constituent autant de passerelles entre les deux mondes. Je vois... Indiquez-vous simplement, même si vous ne voyez rien du tout, et que vous avez dit cela juste pour éviter de prendre un air encore plus ahuri. Très bien, dans ce cas, allons-y. Plus tôt nous serons dans mon univers, plus tôt nous pourrons partir à la recherche du parchemin sacré. Avant de sortir et d'aller au 22, vous pouvez prendre plusieurs objets de la liste qui suit. Sachez que vous ne supportez aucune limite d'encombrement. Vous pouvez donc tout emporter si vous le souhaitez. Parmi cette liste, nous avons vos clés, vos papiers, votre carte de crédit, de l'argent liquide, votre téléphone mobile, une chaussette de rechange, un feutre indélébile noir et un feutre indélébile rouge. Maintenant, comme je vous l'ai indiqué, vous pouvez vous rendre au paragraphe audio numéro 22.